Il a fait de la résistance pendant cinq ans, recours après recours, cette fois c'est fini. Un mois après son départ de la Maison-Blanche, Donald Trump a perdu la partie face à la Cour suprême. La Cour lui ordonne de transmettre ses déclarations d'impôts à la justice, la justice qui enquête sur ses finances. Fofana, bonjour. Bonjour, Chantal. Bonjour, tous les auditeurs des RFI. A... j'ai trois questions. Euh, oui, attendez, attendez, attendez, Fofana. Oui. Je vais présenter euh, l'invité qui va répondre euh, à vos questions. En ligne avec nous, Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre invitation. Vous êtes avocat international et vice-président du comité France-Amérique. Fofana, on vous écoute. Vous avez la parole. Bonjour, Jean-Claude. Moi, bonjour. Chantal, j'ai trois questions. – de, de quoi temps, est soupçonné de, Donald Trump, c'est ça ?– soupçonné le... Donald Trump pour D'accord. Alors, euh, Donald Trump est inquiété en tant que citoyen d'hôtel Trump, en tant que responsable patron euh, de ces entreprises depuis plusieurs années, avant même qu'il n'accède qu à la Maison-Blanche. Alors, quel est le sujet Le sujet, c'est que le, le, le, le, le procureur de New York, Cyrus Vance, lui reproche un certain nombre de manœuvres qu'il considère comme être frauduleuses, soit sur le plan civil, soit sur le plan criminel, euh, un certain nombre de manœuvres qui ont consisté par exemple à baisser la valeur de, ses, euh, de son immobilier lorsqu'il s'agissait euh, de payer ses impôts et l'augmenter lorsqu'il s'agissait de recueillir soit, des, euh, euh, soit pour les vendre, soit pour, euh, pour essayer d'obtenir des, des aides ou des prêts. Et ceci, selon le procureur de New York, constitue une fraude fiscale et donc pénalement répressible. Euh, ce qui a valu, ce qui vaut à Donald Trump des, des poursuites et donc euh, le procureur dans le cadre de cette enquête a demandé au, au, au président, à l'ancien président de fournir un certain nombre de documents, il a demandé à ses comptables et à ses banquiers, ce qu'il s'était refusé de faire à une époque en disant il s'agissait, je vous cite, il s'agit d'une demande à la fois trop large et il s'agit d'une manœuvre politique et donc euh, il a effectué des recours jusque devant la Cour suprême la Cour suprême a dit non, non. Euh, et, et de manière très simple, hein, il y a eu une ligne de décision en disant qu'il n'y avait pas lieu, qu'elle euh, elle rejetait la demande des, des avocats de Donald Trump, consistant à dire que la demande euh, du procureur de New York était illégitime, était injustifiée et infondée. Donc, Ce qui veut dire que euh, désormais, les avocats et les comptables de Donald Trump devront fournir pas moins de huit de années de, de documents euh, financiers, euh, notamment... Euh, et évidemment notamment ces euh, euh, avertissements fiscaux, notamment ces déclarations fiscales. Alors selon la presse américaine, ce sont des millions de pages hein, sous forme digitale ou physique qui vont être transmises au bureau du procureur. Ça signifie que l'enquête euh, peut durer combien de, combien de temps Alors très difficile à vous dire parce que vous venez de dire... Euh, des milliers de des milliers de pages des centaines de milliers de pages des millions de des... pages même j'ai lu <rire> des millions de pages alors a, a, après il faut voir comment tout cela est, est, est, est exploité mais en tout état de cause l'enquête si vous voulez euh, peut durer suffisamment longtemps une chose qu'il faut garder à l'esprit c'est que la question va être de savoir aujourd'hui parce que c'est assez classique dans les produits produ dans les procédures américaines vous fournissez un maximum de choses après euh, tout va dépendre de l'équipe de, de Cyrus Vance, de savoir Comment ils vont pouvoir aller chercher les bons documents, parce que tous les documents ne sont pas relevants, euh, euh, les bons documents, euh, les bons éléments, et puis il va devoir, le, le, le procureur, peut-être mieux cibler, euh, euh, cibler ses, ses, ses reproches à, à Donald Trump, parce que ce qu'on lui, en tout cas, ce que les avocats de Donald Trump lui reprochent aujourd'hui, c'est d'avoir une enquête qui est trop, qui est, qui est excessivement large, donc ça pourrait durer euh, plusieurs plusieurs plusieurs années ça peut durer de 3 ans oui alors si euh, Donald Trump est inculpé euh, que ce soit de fraude fiscale de fraude bancaire ou de fraude aux assurances euh, qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'il pourrait être incarcéré dans l'attente de son procès alors, sortons du cas de, de Donald Trump pour pouvoir dépassionner, rejudiciariser euh, le, le, le sujet. Effectivement, dans, dans ce cas, vous savez qu'on est présumé innocent jusqu'à ce que le tribunal vous euh, euh, vous reconnaisse comme coupable et, et même en appel, en principe, euh, vous pouvez rester en liberté, surtout lorsqu'il y a une mesure privative de liberté. On privilégie la, le, le respect du principe euh, de la présomption d'innocence et le principe de la liberté, ce qui veut dire jusqu'au recours définitif, vous pouvez en droit, le principe c'est qu'on est en liberté. Cela étant, si le juge considère qu'il y a un risque de, euh, de, de, de départ, il y a un risque que la personne échappe à la justice vous vous souvenez que pour l'affaire euh, euh, Stroscan, le juge peut décider de vous incarcérer parce qu'il estime qu'il y a un risque que vous preniez la vue et que vous partiez donc ça c'est l'appréciation de la justice, à l'appréciation du juge qui dira si oui ou non euh, euh, le, et là en l'espèce dodal Trump, s'il était euh, grandement, euh, s'il y avait des charges suffisantes, euh, s'il y s'il y a des, des risques pour lui d'échapper à, à la justice, mais ça c'est une appréciation subjective, ses avocats se battront. Après, il peut y avoir une demande de, de mise en liberté sous caution et, et je pense que Donald Trump n'aurait pas de problème pour pouvoir payer une caution conséquente.